Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Bien, ravi de vous retrouver. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un fantôme, le fantôme de l'économie comme on l'appelle, en tout cas comme certains économistes l'appellent, c'est-à-dire l'inflation. Et c'est vrai qu'on n'a plus parlé de l'inflation pendant des années. On a même eu peur d'avoir une déflation. Et puis là, tout d'un coup, en zone euro, aux États-Unis, on se met à parler d'un possible, même plus qu'impossible, retour de l'inflation. Comment est-ce possible C'est vrai que quand on regarde l'évolution de l'inflation sur les 30 dernières années, d'abord, elle a beaucoup baissé. Euh, dans les années 70, on était à des taux de 10, 11, 12, 13, même je pense qu'on a touché 14%. Euh, et puis elle a baissé et puis elle a stagné. Et même ces dernières années, on a énormément eu peur de déflation, on parle en tout cas de, de désinflation, de la réduction du taux d'inflation. Ça a même été l'argument principal utilisé par les banques centrales pour augmenter la masse monétaire et faire ressurgir le, le taux d'inflation. Et voilà, ils ont réussi. L'inflation est de retour. Aux états unis on a deux mois d'affilée de chiffres au-dessus des 4%. En Europe, on est en train de quitter petit à petit la zone dans laquelle on s'était installé, autour d'un et demi, même un peu moins que ça, et repasser à des taux d'inflation qui pourraient dépasser les, les, les 2%. Et donc, oui, comme vous le voyez sur le, le graphe, je pense qu'il apparaît à votre écran, l'inflation est en train de, de retourner. Oui, clairement, c'est un graphe où on montre que l'inflation n'a fait que baisser et puis là, elle est en train de remonter, c'est ça Un petit peu, oui. Elle, elle, elle a stagné et elle est en légère hausse pour l'instant, oui. Alors, bah, comme nos téléspectateurs, euh, je regarde, je lis la presse économique. Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas momentané cette hausse de l'inflation bah, On l'a vu, un moment donné, le, le canal de Suez a été euh, bloqué par, par un porte-conteneur et puis on a vu les prix d'un certain nombre de produits augmenter. On sait très bien que, que ce soit pour les semi-conducteurs, des dérailleurs de vélos, enfin un certain nombre de biens de, de première consommation, bah, on sait bien que la demande est beaucoup plus forte que l'offre pour le moment à cause des pénuries, tout simplement en manque de stock. Et donc les prix ont augmenté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est simplement du court terme Absolument. En tout cas, les taux forts qu'on voit maintenant, donc aux États-Unis, au-dessous de 4%, c'est l'effet temporaire d'une reprise forte, avec des effets de base, notamment le prix du pétrole qui est en train de remonter par rapport à l'année dernière. Donc il y a des effets euh, temporaires d'effets de base, des effets aussi de pénurie, comme vous l'avez bien dit, des chaînes de production qui sont en train de se réadapter petit à petit à la reprise qui est en cours. Et donc ça, ça donne lieu pour l'instant, de façon temporaire, à des taux d'inflation forts, parce que plus que 4%, c'est quand même un très fort taux d'inflation. Euh, taux, taux Ceci dit... Euh, euh, je pense que nous avons quitté, euh, euh, on, on le pense, euh, euh, la zone où le taux d'inflation n'arrête pas de décevoir, d'être en dessous des attentes, en dessous de cet objectif des 2%. N'oublions pas que les banques centrales ont un objectif de 2% et il est possible que pendant un temps, euh, on ait un taux d'inflation qui aille passer au-dessus de ce taux de, de 2% pendant un temps certain, pendant un Alors, qui dure. Alors, justement, vous venez de dire, les banques centrales ont pour mission quasi principale de faire en sorte que cette inflation tourne autour des 2%, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Or, là, clairement, si ça devait être le cas, qu'elle dépasse largement les 2%, bah, elles devront réagir. Et on sait très bien que les banques centrales, pour réagir, bah, elles vont augmenter les taux d'intérêt. Et ça, c'est très mauvais quand même. Mais ce qui se passe, c'est que ce taux d'intérêt au-dessus des 4%, comme nous maintenant, elles font l'analyse que c'est du temporaire. Et ça, elles vont probablement le laisser passer. Elles ne vont pas se mettre tout à coup okay. à faire des mouvements sur le taux d'intérêt. Pas d'excitation à court terme. Pas d'excitation à court terme, parce que comme nous, donc là, elles font la même analyse que nous. Il y, a, il y a certains effets de pénurie, mais qui peuvent être résorbés par les, les adaptations des chaînes de production. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça, ça, ça va arriver. Les effets de base, tout ça, c'est du temporaire. Donc, tant qu'on a ce taux d'inflation-là, ce n'est pas ça qui va leur faire, les, les faire euh, soudainement remonter les taux d'intérêt. Ensuite... Elles veulent faire remonter ce taux d'inflation au-dessus des 2%. Elles l'ont dit, elles se sont exprimées à plusieurs reprises en disant que pour elles, elles pourraient tolérer un taux d'inflation légèrement en dessous des 2% euh, pendant un certain temps, parce qu'on a eu un taux d'inflation en dessous des 2% et largement en dessous des 2% pendant un temps tellement long que maintenant il est temps d'un certain rattrapage. Et donc les banques centrales, pour l'instant, vont garder une politique monétaire extra commandante. Elles ne vont pas monter les taux d'intérêt aux États-Unis cette année, ni l'année prochaine, peut-être l'année d'après, donc en 2022. Et pour l'Europe, ce n'est pas avant 2025. Donc on voit que, petit à petit, certes la politique monétaire ultra commandante actuelle va petit à petit se détacher, on va, on va, on va, on va en finir, mais ça va prendre beaucoup de temps et ça va, prendre, et ça va être fait de façon extrêmement mesurée. Ça, c'est pour nous rassurer. Mais maintenant, j'ai envie de vous challenger, Jérôme. C'est vrai qu'en tant que particulier, l'inflation ne me fait pas nécessairement plaisir parce qu'elle érode mon pouvoir d'achat. Mais si je prends ma casquette d'investisseur, en quoi est-ce un danger Dans le sens où bah, j'ai acheté une action, on sait bien qu'une action, c'est une fraction d'une boîte, d'une entreprise. Bah, S'il y a inflation, bah, son prix de vente augmente, ses recettes, donc son chiffre d'affaires augmente. En quoi est-ce gênant pour moi en tant qu'investisseur Écoutez, le fait qu'il y ait de l'inflation, d'abord, ça justifie... Euh, euh, le fait qu'on doive gérer des patrimoines, parce que gérer un patrimoine c'est assurer que ce patrimoine puisse vous procurer le même pouvoir d'achat sur le long terme pour vos projets à long terme. -ce Maintenir peut, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu qui peut détruire votre objectif de, et, et vos projets, c'est si justement, il finit par coûter plus cher que ce que vous aviez. Quel que soit le projet, votre pension euh, pour les fonds de pension, payer les, les, les, les, les dommages pour une société d'assurance, ou vous, en tant qu'investisseur privé, votre train de vie, vos donations, etc. Et donc, si l'inflation ressurgit, euh, euh, la, la meilleure manière de se protéger, c'est d'investir en bourse et donc, Gérer un patrimoine, c'est justement pour vous permettre ou pour permettre à votre patrimoine d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos projets. Donc, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, l'inflation, lorsqu'elle ressurgit et que vous n'êtes pas investi, que vous n'avez pas voulu ou vous n'avez pas pu prendre ce risque d'investir en bourse, eh bien, quelque part, si vous restez en cash et vous ne prenez pas de risque, il va effectivement éroder votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est l'avis de l'investissement. Alors Jérôme, en résumé, pour résumer notre séquence, euh, qu'est-ce que je dois retenir C'est qu'à défaut de voir un retour véritable de l'inflation... En tout cas, c'est la fin de la désinflation On va assister à un retour progressif de, de l'inflation, mais on ne va certainement pas retourner au niveau qu'on avait connu dans les, dans les années 70, qui, qui était un, un, un moment différent de l'histoire avec un choc pétrolier, etc. Ce retour progressif et de l'inflation, on dirait légère, euh, la meilleure manière en tant qu'investisseur de l'appréhender, c'est d'être investi en bourse, puisque comme vous venez de le dire, eh bien, investir en bourse vous permet d'avoir un revenu qui va croître avec euh, les bénéfices des entreprises. Merci Jérôme, je ben, retiens que la Bourse est le meilleur bouclier contre l'inflation. Exactement, c'est vous qui faites la conclusion.